Salut les Rolistes, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu simpliste, léger et indépendant. Balancez à la mer toutes vos connaissances académiques et vos livres d'histoire car Pirate est un jeu fait pour le fun, l'action et pour tripoter l'univers de la mer à sa source. Embarquez-vous moussaillon et si j'envoie un qui brique pas le sol, je le fous à la planche sacre bleu Pirate est un des nombreux jeux indépendants que l'on peut trouver sur le web. Par indépendant, l'auteur entend faire son jeu sans l'aide d'un éditeur professionnel. Bien que de nombreux jeux restent des jeux dits amateurs, distribués uniquement en version numérique et pas forcément très aboutis, un certain nombre sortent du lot et plusieurs, comme Pirate, se servent d'intermédiaires pour faire des impressions papier à la demande ou à compte d'auteur. L'indépendance n'est pas forcément liée au prix du jeu de rôle. Certains jeux indépendants étant distribués gratuitement, à prix fixe ou encore à prix libre. Pirate est un jeu qui se veut simpliste, que l'on peut dégainer comme on sortirait un jeu de société pour faire une partie tout de suite et sans règles compliquées. Pirate est d'ailleurs un des rares jeux de rôle à encourager les parties courtes, ce qui peut être un avantage avec des joueurs notamment débutants. La longueur d'une partie de jeu de rôle étant souvent blâmée par les observateurs non joueurs. Le système de résolution de pirates utilise 6 compétences avec une valeur à la création de 0 à 5, un seul D6 et quelques jetons, la création de personnages ne dure que quelques instants et on peut se jeter à l'eau immédiatement après. Les jetons servent de point de moule permettant d'esquiver une blessure provoquée par n'importe quel échec à un jet de dés. Cette réserve commune s'aménuise au fil du temps et rapidement les personnages joueurs doivent picoler du rhum pour rajouter des jetons dans leur réserve. Il n'y a pas de système de santé dans Pirates. Les pirates vont mieux à la scène suivant une blessure reçue. Pas de système d'équipement. Les armes, elles sont sur vous et les trésors, c'est fait pour s'enterrer. Il n'y a pas de jet-dé pour le meneur de jeu. Être meneur à pirate c'est la planque. Le système entier est extrêmement simplifié afin de permettre aux joueurs de se focaliser sur l'histoire loufoque à laquelle ils sont en train de participer. Il existe un autre accessoire autour de la partie de pirate qu'on appelle le trésor du mort, à ma table on utilise un bandana. Les joueurs doivent eux-mêmes penser à le poser et à le reprendre sur des 5 OD, leur permettant un petit bonus de trésor. Les trésors s'assenterrent donc, et ils servent de points d'expérience permettant d'améliorer la gloire du pirate et son niveau dans certaines compétences. Finalement, dans pirate, L'intégralité ou presque du système de jeu est lisible sur la feuille de personnage. Pirate est inspiré du film homonyme de Polanski de 1986. On y retrouve la même ambiance de pirate débile, de chasse au trésor et de bataille navale. L'intégralité du livre est rédigée sous la forme d'une conversation entre un jeune mousse et un capitaine de navire qui lui enseigne la création de personnages, le système de jeu et les particularités du rôle du meneur. Les joueurs vont s'amuser à tirer au canon, à tuer à tort et à travers, à secouer les bonnes gens, et à enterrer leurs trésors. Les pirates ne respectent aucune loi, mais ils ont quelques tabous à ne pas violer, qui alimentent l'histoire et s'intègrent au système de jeu. Il est interdit de causer mal aux dames, de tuer en nombre impair, ou de piller ses petits camarades. Les personnages vont presque d'eux-mêmes créer le scénario dans une forme de bac à sable, ou alors combler les trous d'un scénario ouvert, et le système les y encourage. Si vos joueurs sont perdus entre deux scènes, à ne pas savoir quoi faire, pas de problème. Il existe une compétence, maraudée, qui permet justement à un pirate de tomber sur une scène improvisée par le meneur de jeu quand personne ne fait attention à lui. Pirate est trouvable gratuitement en PDF sur le site de son auteur, mais vous pouvez également l'imprimer à la demande pour une petite poignée d'euros. Y jouer a été un grand bol d'air frais pour le meneur, un défouloir pour les joueurs, et d'agréables parties de la durée souhaitée. Bien qu'on puisse jouer en 1h15, il est tout à fait possible de faire durer les parties aussi longtemps que le souhaite la table. Si vous voulez vous amuser entre les canons, le rhum et la crasse, foncez sur Pirate, un jeu simple, fonctionnel et très agréable. La chronique du dragon sur Pirate est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire ou à partager la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le Jolly Roger ou me suivre sur Twitter en cliquant sur mon dragon. D'ici là, portez-vous bien, hissez les voiles, ciao les rollistes